Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-capsule. Alors ici on va essayer de bien comprendre ce que c'est qu'une fonction et on va parler plus particulièrement des fonctions affines. Alors c'est une capsule qui est un petit peu plus longue que les autres donc n'hésitez pas à mettre en pause au milieu de la vidéo si vous en avez besoin bien sûr. Donc on va prendre un exemple de fonction affine, ici f de x égale 2x plus 1. Et d'abord en profiter pour en faire un petit rappel général euh, sur les fonctions. Une fonction, qu'est-ce que c'est Tout simplement une fonction c'est une relation mathématique qu'on appelle la plupart du temps f, qui va permettre de transformer un nombre qu'on appelle x en un autre nombre. Cet autre nombre, on l'appelle soit y, soit f de x, pour montrer que c'est le nombre x transformé par la fonction f. Et cette transformation de x en y, elle s'accomplit suivant une formule précise. Dans notre cas, x se transforme en 2x plus 1. Illustration. Si je prends x égale 3, alors sa transformation par la fonction f sera 2 fois 3 plus 1. 2x plus 1. Ce qui fait donc... 7. Donc si x égale 3, f de x, ou y, sera égal à 7. Alors point important, on utilise parfois d'autres lettres. Lorsque vous allez avoir plusieurs fonctions dans un exercice, elles ne vont pas toutes s'appeler f, sinon on pourrait les confondre. Donc vous pourrez avoir g de x, h de x, etc., etc. De la même manière, on peut avoir une autre lettre que x. Par exemple, en science, on étudie souvent une variable en fonction d'un temps, donc on utilisera plutôt la lettre t au lieu de la lettre x. Ce qui nous donnera la fonction f de t ou g de t, par exemple. La lettre est différente, mais il ne faut pas en avoir peur, hein. la fonction va marcher exactement de la même façon. Au lieu de 2x plus 1, votre formule sera 2 fois t plus 1. Alors maintenant, quand on parle de fonction, on utilise beaucoup les représentations graphiques dans un repère. On va revoir un peu comment ça marche. Donc Premièrement, un repère, on le définit par deux axes perpendiculaires. L'axe des x, l'axe horizontal, qu'on appelle l'axe des abscisses. L'axe des y, l'axe vertical, s'appelle quant à lui l'axe des ordonnées. Ah pour savoir ce que notre fonction vient faire sur ce repère, il faut se souvenir que pour chaque nombre x, la fonction f va associer un nombre y. C'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Hein. Du coup, on peut assez facilement placer plusieurs points de notre fonction sur ce repère. Par exemple, si je prends x égale 2, y sera égal à 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc sur mon repère, en partant de l'origine, je peux me déplacer de 2 à l'horizontale, puisque x égale 2, hein. on va suivre le sens de l'axe des abscisses, et à partir de là, je vais me déplacer de 5 à la verticale, puisque y égale 5, en suivant l'axe des ordonnées. Je vais donc arriver au point de coordonnées x égale 2 et y égale 5, qui est un point donc, de notre fonction sur ce repère. Deuxième exemple, si je prends x égale moins 1 et que je calcule y, donc 2x plus 1, c'est-à-dire 2 fois moins 1, plus 1, ça me fait moins 1. Pour retrouver ce point sur le repère, je vais retourner à l'origine, et là je vais me déplacer de moins 1 sur l'axe des abscisses, comme x égale moins 1. Donc je vais suivre l'axe horizontal, mais en me déplaçant vers la gauche et pas vers la droite. Ensuite, je me déplace également de moins 1 à la verticale, vu que y égale moins 1 également. Donc comme c'est négatif, je ne vais pas monter sur l'axe des ordonnées, mais je vais descendre de 1 et je vais tomber sur le deuxième point de la courbe de la fonction f, un point de coordonnées x égale moins 1 et y égale moins 1. Dernier exemple, si x égale 3, même méthode, y va être égal à 7, donc en suivant ce qu'on vient de faire, on peut facilement trouver un troisième point de la courbe. Si on fait la même chose pour toutes les valeurs possibles de x, on va donc finir par tracer la courbe de la fonction f. Ici, f est une fonction affine, donc on va finir par tracer une droite. Alors, un peu plus de vocabulaire utile sur les fonctions. Si je reprends la notation classique d'une fonction y égale f de x, on va trouver deux notions qui se retrouvent très souvent. La notion d'image et la notion d'antécédent. Dans une fonction, quand on parle de l'image, on parle tout simplement de y, c'est-à-dire le nombre de départ transformé par notre fonction. On dit encore que y est l'image de x par la fonction f. A l'inverse, quand on va parler d'antécédent, c'est le nombre x. x l'antécédent de y par la fonction f. Illustration avec des questions que vous pouvez retrouver au CRPE. Par lecture graphique, retrouver une image ou un antécédent. Si je veux trouver par exemple l'image de 2 par la fonction f, je dois tout de suite me dire que comme je cherche une image, je cherche y et donc 2 ça doit être x. Je vais donc me placer sur l'axe des abscisses à x égale 2 et je vais tout simplement remonter ou redescendre parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à toucher la courbe de la fonction. Une fois que je touche la courbe, la valeur correspondante en y, la valeur correspondante sur l'axe des ordonnées, sera la valeur de y que je cherche. En d'autres termes, l'image de 2 par la fonction f est 5. Si on vous demande à l'inverse de trouver l'antécédent, par exemple de 2 par la fonction f, là attention, on va chercher l'antécédent, c'est-à-dire qu'on va chercher x. Donc 2 sera la valeur de y. Donc Je vais répéter le processus précédent, mais en partant de l'axe des ordonnées à y égale 2. Je me déplace parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à toucher la courbe. Et à partir de la courbe, je redescends en suivant l'axe des ordonnées. Et je vais tomber sur la valeur de l'antécédent, la valeur de x, pour laquelle y est égal à 2. En d'autres termes, l'antécédent de 2 par la fonction f, ici, sera 0,5. Petit point de détail maintenant sur les images et les antécédents. Pour une fonction, un même point n'aura qu'une seule image, mais pourra avoir plusieurs antécédents. Illustration avec une fonction un peu plus compliquée qu'une fonction affine. Ici, si je cherche l'image de 3 par la fonction f, même méthode que précédemment, hein, je me place sur x égale 3, je remonte ou je redescends jusqu'à la courbe, et je regarde quelle est la valeur de y qui correspond. Ici, je vais trouver que l'image de 3 par la fonction f, c'est 2. En revanche, si je cherche un antécédent de 3, je vois bien que si je me place sur y égale 3 et que je me déplace horizontalement, je vais toucher la courbe à deux endroits différents. Ça veut dire qu'il y a deux antécédents, tout simplement. En d'autres termes, il y a deux nombres x qui, passés à la moulinette de la fonction, vont donner la valeur y égale 3. Donc, important à retenir, dans une fonction, un nombre aura une image, mais ce même nombre pourra avoir plusieurs antécédents. Alors, dernier point de vocabulaire important sur les fonctions affines, dans cette vidéo, la fonction f d'équation f de x égale 2x plus 1, c'est une fonction affine. Ça veut dire que sa représentation graphique, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Hein, vous voyez, la droite ne croise pas le point de coordonnée 0, 0. Ça veut également dire que si j'écris y égale 2x plus 1, j'écris ce qu'on appelle une équation de droite, qui est bien de la forme y égale ax plus b, avec a égale 2 et b égale 1 dans notre cas. Ce a, dans une équation de droite, on l'appelle le coefficient directeur ou encore la pente de la droite. En gros, plus la valeur absolue de a est grande, plus vite la droite va monter ou descendre si a est négatif. Je vous donne un moyen mnémotechnique rapide que j'utilise souvent pour vérifier un calcul de coefficient directeur. Ici, si a égale 2, ça veut dire que sur le graphique, quand j'avance de une unité, pour toucher ma courbe, je dois monter de deux unités. Si a était égal à moins 2 ça voudrait dire que quand j'avance de 1, je devrais descendre de 2. Donc vous voyez, ça va vous permettre de vérifier rapidement si vous êtes sur la bonne voie quand vous calculez un coefficient directeur ou une pente. Pour terminer, le petit b, dans une équation de droite, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors pour le retrouver facilement, il suffit de se dire que quand x égale 0, c'est-à-dire quand on se place à l'origine du repère, la droite va croiser l'axe des ordonnées en b. Ici, b égale 1, et on voit que la droite croise l'axe des ordonnées à y égale 1. Alors Dernier petit point, si jamais b est égal à 0, ça veut dire que la droite va passer par 0, par l'origine de repère, et donc que la fonction correspondante est une fonction linéaire. On peut donc dire que la seule différence entre une fonction linéaire et une fonction affine, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine. b égale 0 pour une fonction linéaire, et b est différent de 0 pour une fonction affine.